Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour qui s'intéresse ce soir à la transition numérique des entreprises. Et oui, aujourd'hui, commercer se fait surtout sur Internet ou via des applications mobiles, mais toutes les entreprises de Guadeloupe n'ont pas les moyens de se rendre sur ces réseaux. C'est pour cela que la CANGT met à disposition pour les acteurs économiques du Nord Grande Terre une plateforme sur Internet, ma boutique du Nord.cangt.fr. et pour en parler avec nous, nous, nous recevons ce soir Louis Dino Trobeau. Bonsoir. Bonsoir, M. Changrand. Vous êtes chargé de mission numérique au sein de la CNGT. Tout à fait. Qui a décidé de mettre en place cette plateforme à destination des acteurs économiques du Nord-Grande-Terre Alors, c'est la CNGT qui a lancé une initiative pour mettre en œuvre cette plateforme de commerce en ligne, suite à un projet qui a été lancé par l'État français, qui permet de subventionner la mise en œuvre d'une plateforme de ce type-là. Ça veut dire qu'on répond à des besoins de tous les acteurs économiques, quel que soit le secteur d'activité Oui, quel que soit le secteur d'activité, quel que soit le type de, de produit proposé. Euh, nous avons d'ores et déjà différents acteurs qui proposent si bien du produit que du service. Typiquement sur la plateforme, on a déjà par exemple des agro qui oui. proposent des produits, du, euh, du miel, des glaces, des sorbets, des confiseries locales, mais là, on a aussi des euh, entreprises qui proposent du service. — Typiquement, on a une entreprise qui propose d'effectuer de, euh, une, une visite de la mangrove en bateau électrique. — Oui, par Donc, voilà. exemple. C'est vraiment pas. ouvert à, à, à tout type d'acteurs économique. — Tout hein. type d'acteur économique sans restriction. — C'est un, un vrai plus quand on sait que ben, certains ont, ont, soit par un, un problème de méconnaissance ou par des problèmes de, on va dire de moyens financiers aussi, euh, d'accéder à ces plateformes numériques-là. C'est offert, entre guillemets, c'est une inscription gratuite. Exactement. On sait que les acteurs sont déjà particulièrement occupés par leur activité. Ils sont plus occupés à produire. Mmh. Le numérique, en plus, n'est pas leur métier, ça, on en est conscient. Et donc, effectivement, l'un des objectifs de la plateforme, c'est de leur permettre de se familiariser justement avec le numérique, d'être présent en ligne, euh, d'avoir de, de, de la visibilité en ligne. Et du coup, de pouvoir générer aussi un complément de chiffre d'affaires en parallèle oui. de leur activité physique. Oui, voilà. puisque là, vendre en ligne, c'est trouver de, de nouveaux prospects. Justement, comment, comment ça fonctionne, tout simplement, pour le, le commerçant, l'acteur économique, qui, le chef d'entreprise qui est intéressé Alors, c'est une plateforme. La plateforme est déjà existante. Vous en avez donné l'adresse, donc, avec ma boutique euh, du nord.cngt.fr, boutique avec un K. Oui. Euh, les clients ou même les acteurs potentiellement intéressés peuvent d'ores et déjà, euh, comment dire, y jeter, un oeil, oui. mais donc sinon le principe de la boutique c'est euh, consiste pour l'acteur à créer une boutique virtuelle en ligne à renseigner son nom, son secteur d'activité euh, une fois la boutique créée, il peut aussi ajouter les produits ou services qu'il propose. Mais mm -hmm. donc, d'habitude, euh, sur ce type de plateforme, les acteurs sont autonomes ou entre guillemets, entre guillemets, livrés à, à eux-mêmes. Ils sont formés pour cela, pour ceux qui n'y connaissent rien du tout bah, L'une des particularités, c'est que la CNGT accompagne les acteurs dans le cadre de la prise en main de l'outil. Donc voilà, ils ont la, les acteurs ont la possibilité de me contacter, moi, à titre personnel, sur euh, mon numéro de téléphone professionnel ouais. hein, que je vais donner. Donc le 06 90 27 75 05. Très bien. Ils peuvent aussi appeler le standard de la CNGT, donc au 05 90 48 77 80. Donc ils rentreront en contact avec moi et en fonction du volume de comment dire de personnes qui auront pris contact avec moi, on pourra planifier des sessions de formation soit individuelles en fonction du timing, soit des sessions en groupe en fonction du moment où les différentes demandes seront, seront intervenues. Voilà. C'est valable, on l'a dit, pour tout type d'acteurs économiques euh, qui veulent faire des promos en ligne, des choses comme ça. Ils sont euh, formés pour cela, en tout cas. Voilà, tout à fait. On les accompagne dans la, mmh. la création de leur boutique, dans la création, dans la mise en avant de leurs produits. Mmh. On les accompagne même dans la prise euh, comment dire, de photos pour pouvoir mettre en avant leurs produits. Et justement, je profite de l'occasion puisqu'on a arrive bientôt à la, à la fin de l'année, il y a oui. des fêtes de fin d'année qui se pro. Qui comment dire à l'horizon. Et je pense que c'est une bonne opportunité pour eux justement de créer leur boutique et de mettre en avant les pro leurs produits ou leurs services. Oui, c'est un schéma que vous adoptez euh, finalement facile de maniabilité. Tout On tout peut fait. créer ça en quelques jours, quelques photos et ah, même, oui. Je dirais même en, en quelques minutes. Honnêtement, ah, oui. nous avons déjà effectué 4 ou 5 sessions de formation d'acteurs. Ouais. Hein, il y en a déjà entre 15 et 20 qui sont présents. Et les sessions jusqu'à présent ont duré de 2h30. Parce qu'on rentre dans le détail, mais une fois qu'on a pris le pli, un acteur peut très bien rajouter en produit honnêtement le, en, en deux minutes chrono euh, montre en main l'idée voilà. c'est qu'il devienne autonome après et qu'il gère voilà. lui-même son euh, sa page entre guillemets sur tout ce tout site à, à l'issue de la formation oui. l'acteur normalement est autonome et peut par la suite prendre lui-même ses photos rajouter ses produits mettre à jour ses prix l'objectif est qu'il sorte de la formation en étant autonome et à même de faire vivre sa boutique en, virtuelle en ligne tout alors aujourd'hui euh, vous avez dit la, la, la plateforme existe hein, ma boutique euh, on le rappelle ma boutique euh, non, du nord cangt ouais. fr tout à fait. boutique avec un k euh, c'est combien d'acteurs de, de, économiques déjà présents Alors à l'heure actuelle, entre 20, 15 et 20 acteurs économiques mmh. de tous les types, euh, comme j'ai dit, agro-transformateurs, services et, et autres. Alors une chose euh, très importante pendant que j'y pense, la, le coût financier est nul pour les ouais. acteurs. C'est gratuit. Hein. C'est gratuit, oui. totalement gratuit pour oui. eux. C'est la CNGT qui prend en charge les coûts. Et par gratuit, c'est bien gratuit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abonnement, ni mensuel, ni annuel pour l'acteur. Et il n'y a pas de commission prélevée sur les produits ou les services qui sont vendus aux, aux, aux clients. Donc, alors, alors le client... Le client, lui, euh, ben, tout simplement, il va sur cette plateforme et il peut acheter en ligne directement, commander en ligne en tout cas. C'est ça. Alors la page référence, l'ensemble des acteurs d'ores et déjà présents. Oui. Chaque acteur est matérialisé par une boutique virtuelle. Mm -hmm. Et donc le visiteur peut, en cliquant sur la boutique virtuelle, entrer dans la boutique virtuelle, sélectionner les produits qu'il désire. Euh, sélectionner la quantité qu'il veut et ensuite effectivement passer la commande et ensuite l'acteur euh, bah, le contactera le client pour se mettre d'accord sur les modalités, retrait oui, en les boutique, de livraison, de paiement, paiement par carte espèce etc. Tout et justement parler du paiement par carte, on peut faire également du paiement euh, direct euh, sur Vial votre site ou... Oui tout à oui. fait, alors on, on propose toute, toute une panoplie de, de moyens vitrine, de paiement marchand et oui, alors ça les on, pages, on, on ne bien. change pas le ouais. fonctionnement de l'acteur, c'est à dire que s'il a l'habitude de fonctionner en ou par carte bleue sur site il a toute l'attitude de, de le reproduire une spécificité du site c'est qu'il leur permet effectivement de proposer le paiement en ligne mmh. et donc il y a un partenaire particulier qui s'appelle Stripe oui. et donc l'acteur peut effectivement souscrire un compte et à ce moment-là imposer comme prérequis que le, le client ait payé sa commande avant de pouvoir en profiter. Alors justement on a beaucoup parlé de ceux qui ne sont pas initiés, de ceux qui ne sont pas encore sur les schémas numériques mais pour ceux qui y sont déjà, est-ce qu'on peut créer des liens, des passerelles entre Ma boutique du Nord et leur site internet déjà existant Alors techniquement effectivement un acteur qui dispose déjà de son site internet peut faire ce qu'on appelle un renvoi ou un lien vers la plateforme que nous proposons et ainsi pouvoir mettre en avant ces, ces produits. effectivement c'est ce, des choses qui sont techniques, euh, oui. qui techniquement sont possibles. En tout cas, on l'a dit, c'est un site internet. Est-ce Est que ça peut évoluer demain sur une application euh, mobile euh... Alors ce n'est pas prévu à date, l'objectif ouais. est que justement la plateforme soit la plus accessible possible, donc mm. comme c'est un site internet, elle est accessible de n'importe quel euh, équipement qui dispose d'un accès internet, donc aussi bien un smartphone, une oui, tablette qu'un qu un téléphone portable, mais il n'est pas prévu à l'heure actuelle d'en faire une application, ce qui a un coût euh, comment dire, matériel et logiciel. Oui, qui est diffère, site internet, qui est diffère est du, du site, plus, internet. Absolument. Euh, voilà, site internet, absolument. En tout cas, l'objectif est là, c'est rassembler un maximum d'acteurs économiques du Nord-Grande-Terre pour proposer eh bien, une nouvelle vitrine de leurs activités à, à la clientèle, pas que du Nord-Grande-Terre cette fois-ci, mais de l'ensemble de l'archipel, voilà. voire à extérieur également. Les acteurs, effectivement, ouais. sont ceux du territoire, mais oui. les clients potentiels peuvent venir de toute la Guadeloupe, mais même au-delà. Hein. Oui. On peut imaginer quelqu'un dans l'Hexagone qui veuille faire un cadeau d'un produit local Vu que c'est un site Internet qui est disponible partout, il peut très bien passer commande et faire cadeau à, oui. à, à qui il veut. Bon, voilà. Le principe, vous l'avez dit, il est national, hein, puisqu'il est présenté dans d'autres régions. Chez nous, oui. en Guadeloupe, le, ça va être le premier du genre À ma connaissance, on oui. sera le premier d'hommes effectivement à le mettre en œuvre. Ou en tout cas, en Guadeloupe particulièrement, oui. on est la première communauté d'agglomération à mettre en œuvre une telle, une telle initiative. Ça participe, on a envie de dire, à l'ensemble de la transition numérique de cette collectivité du Nord Grande Terre, avec, c'est vrai, des applications qui existent, un site Internet c'est vrai que vous avez cette volonté bah d'aider la population à utiliser de plus en plus ces, ces moyens qui, qui font partie de notre quotidien. C'est effectivement la volonté. J'en profite peut-être oui. deux minutes pour euh, un peu teaser dire, oui. un, un autre projet qui est en cours. On a pour objectif d'ici la fin de l'année de mettre en œuvre une application mobile citoyenne oui. qui permettra de rendre un certain nombre d'informations ou de services à destination euh, des administrés ou des visiteurs du territoire. Voilà, Elle devrait s'appeler Nord Connecté, connecté en créole, et donc sera disponible normalement dans les stores, aussi oui. bien Apple que Google Play, euh, non normalement d'ici la fin de l'année, bon. mais voilà, on aura sans doute l'occasion de communiquer là-dessus. Ça montre, ça montre voilà. qu'il y a vrai, de activité, un vrai changement euh, qui s'opère de ce point de vue-là, d'autant qu'on a des administrés qui sont de plus en plus euh, adeptes hein, des réseaux sociaux, de la communication via les réseaux, c'est peut-être là l'occasion effectivement de pouvoir euh, communiquer. Un mot sur euh, les échéanciers Uhum. Ma boutique du nord.cngt.fr, c'est déjà en ligne. Déjà en ligne déjà mais pour euh, les acteurs économiques qui ne sont pas encore inscrits, ils ont tout au long de l'année la possibilité de le faire. Oui, d'ores et déjà, ils peuvent me contacter aux deux euh, numéros de téléphone communiqués auparavant. Et effectivement euh, jusqu'à la fin de l'année et même au-delà, hein, tant que l'on considère que, que l'initiative a, a de l'intérêt. Louis dino Trobo était notre invité ce soir dans Questions sans détour. On rappelle que vous êtes chargé de mission numérique à la CNGT. Et allez-y, pourquoi pas, aussi bien acteur économique que client potentiel, sur maboutiquedunord.cngt.fr, véritable outil de transition numérique de ce territoire de la Guadeloupe. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée avec la suite de nos programmes.